Vous aimeriez placer un quiz dans, dans votre team, un devoir pour vos élèves, vous pouvez utiliser l'application Form qui fait partie d'Office 365. Vous allez aller dans le, la salle d'application ou encore vous allez regarder dans votre page d'accueil et vous allez retrouver l'application Form dont vous avez besoin. Vous cliquez sur le lien et vous avez le choix entre deux types de, de questionnaires, soit des formulaires soit un questionnaire. Ici, j'aimerais utiliser le questionnaire parce que je vais avoir des résultats au bout de ce question-là. Je clique dessus et la première étape est d'écrire le titre. Le, je peux également écrire une courte description. les inférences dans les phrases suivantes. Dans votre page, dans la zone de titre, vous pourriez y ajouter une image qui va agrémenter votre quiz. Vous cliquez ici à droite sur « Rechercher, insérer une image » et vous faites une recherche. Office 55 va vous donner différentes possibilités d'images de, de et vous sélectionnez celle que vous voulez, donc vous l'ajoutez. Vous pouvez voir que l'image s'ajoute rapidement à gauche de votre titre. Et maintenant, on va ajouter une question. Vous avez, au stade que vous cliquez sur Nouvelle question, vous avez quatre choix de, de type de réponse. Soit des réponses, des choix multiples, soit une réponse en texte, une phrase longue ou courte, soit une évaluation, donc des étoiles pour évaluer probablement des, une situation, ou encore des dates. Pour la première question, je voudrais avoir une réponse écrite par l'élève. Dans la zone ici où la première question, je vais écrire ma première question et je m'attends à ce que l'élève va écrire sa réponse ici dans la zone de réponse. Actuellement, c'est une réponse courte qui apparaît. Si je veux avoir des réponses longues, je dois sélectionner « Réponse longue ». Si je veux que l'élève réponde à cette question avant de pouvoir envoyer Publier ses, son quiz au complet, je peux dire que cette réponse est obligatoire. Et finalement, je peux écrire un résultat. Je voudrais que cette question vaille sur 10 points. Première question, elle est complétée. La deuxième, je vais aller cliquer encore sur Nouvelle question et cette fois-ci, je voudrais avoir donné un choix, des options à l'élève. Je vais écrire ma première question, mon, ma, ma question suivante. Je vais lui donner différentes options. C'est que là je dis qu'en cette fin d'année il n'avait plus d'argent, etc. Donc c'est une question et je demande à la fin dans ce texte en quelle saison sommes-nous C'est que je vais écrire les quatre saisons. Première option, deuxième option été, automne. Je peux ensuite, vous voyez en bas vous avez toujours ajouté une option, donc je vais continuer et je vais ajouter une quatrième question. j'en ajoute une autre. Je me rends compte que j'ai une question en trop. Vous voyez qu'on n'a pas cinq saisons. Donc, j'ai une option. J'ai la possibilité de supprimer les différentes questions, les options que j'ai mises. Ce que je fais supprimer, c'est réglé Si je veux que l'élève sache que cette réponse, c'est la bonne, une fois qu'il va l'avoir sélectionnée, peut, on peut lui ajouter, il met un crochet. c'est Quand il va arriver avec cette réponse-là qu'il va l'avoir coché il va savoir que cette réponse est la bonne. C'est une manière de faire une rétroaction rapide. Finalement, euh, j'ai terminé pour les le premier quiz. Ce qui nous restera ensuite à aller chercher, l'enregistrer euh, et aller le chercher pour que le placer dans le Team.